On va partir sur du combat en ligne. C'est parti Que parti. Il va franck qui il va faire tu vois par contre. Wow wow wow Reste, reste tranquille mon pote, reste tranquille Okay, C'est ouais, je... incroyable! C'est incroyable! wesh, il y a faire tout ça, mon pote! J'ai mis la garde! Ça ressemble vachement à des figurines. Ouais. Bon vas-y, pas de soucis, je ne comprends pas Ok ça a commencé, ok c'est parti Oh on est pas mal D'accord merci la bêta de Jump Force Wow au pire on s'en fout Faut éviter les RPG, ça ce fait cool ma gueule, merci Ya yeah, c'est moi qui ai mis ça là okay. Wow. ok ça y est les mecs Ok c'est parti, donnez-moi votre énergie. levez tous les mains en l'air oh. Ya yeah C'est parti en Super Saiyan <rire> Yes C'est la première victoire Yes yes, Il a racheté en plus Merci du jouer à Jump Force. Les serveurs du jeu sont en cours de maintenant. Les modes en ligne sont disponibles pendant cette période. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web, sombre fils de pute. Wow, wow, wow, mais t'es qui toi et tu sors d'où T'as parlé, j'ai parlé, C'est x Donne-moi la date. Mmh. Le jour, l'heure. D'accord, allez, je m'occupe de toi dans une prochaine vidéo. Parce que là, je suis en train de faire le montage, tu vais me casser les couilles. Donc, à bientôt. C'est une blague mais c'est clairement une blague en fait Genre et moi je gagne mon premier match Nous vous remercions de notre service Les serveur sont en maintenance à leur indiquer Attends tu appelles les personnes responsables du jeu et tu leur dis d'ouvrir un serveur pour toi Mais attends mais gros tu vas me donner une bête d'idée Et si on plus les serveurs Attends attends on va aller attendez Je vais essayer de trouver le numéro de Bandai Namco Et je vais expliquer mon problème Ok les mecs Bon on a le numéro de téléphone Allez let's go Appel. Veuillez patienter, un agent va prendre votre appel. Bon, Dynamico, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il se trouverait que j'étais en train de jouer au jeu, euh, à votre magnifique jeu Jump Force, au passage, que j'adore énormément, et j'étais en live sur YouTube, et soudainement, j'ai eu euh, une coupure et ils m'ont dit euh, merci d'avoir joué à la, à la bêta. Du coup, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez m'éclaircir Ah, bah là, vous êtes pas du tout au bon endroit, vous êtes au service administratif. Euh... Je peux pas vous dire, hein. Ah, vous êtes pas Bandai Euh, non, vous êtes pas au bon service. Alors, y a personne qui gère les appels pour les jeux en ligne ah, sur Ah Parce qu'on m'a dit que le jeu il était fait par Bandai, du coup, bah logiquement j'ai appelé Bandai. Oui, il faut voir sur le site internet. Sur le site internet Euh, est-ce que vous pourriez me l'épeler s'il vous plaît Bandai Namco. B-A-N-D-I. Bandai Namco. Namco, n -A, -M -E -C -O, ou, euh, n a m c o ou N-A-M-C-O n a m c -O. Ok, N-A-M-C-O, parfait. Alors, bonne en journée, si. Au revoir. Oui, je vous ai vu comment elle m'a raccroché, les mecs. Veuillez patienter, un agent va prendre votre appel. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'avais appelé euh, tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de jouer tranquillement avec beaucoup de gens qui me regardaient. C'était génial et j'ai enfin gagné mon premier match. Est-ce que vous êtes fiers de moi mais c'est gentil, merci oui. beaucoup Et euh, bah, du coup ce qui s'est passé, j'ai pas trop compris, ça m'a dit merci d'avoir joué Alors là vous êtes bien tombé, hein c'est un jeu vidéo de chez de, de, de Bandai Oui, oui, exa exactement, ou... exactement, exactement. chez Bandai euh, Namco, oui D'accord, alors c'est bien ici, en revanche, euh, donc actuellement comme je vous disais, il n'y a personne sur le site qui pourrait vous aider Étant donné que tout le monde est déjà parti Ah euh... oui, ils sont occupés à, à s'occuper de la maintenance, oui de vous envoyer un mail et le mail sera transféré directement ou alors euh, nous contacter donc, demain matin Demain matin vers, euh, vers quelle heure demain matin ouais, Parce que si j'aimerais pas trop déranger Alors euh, ça sera plutôt entre euh, 9h et midi Ah oui, d'accord, c'est 11h, ouais, c'est ouais. la pause club oui, oui, oui Bah écoutez, merci à vous madame, c'est vachement gentil de votre ouais. part J'espère que vous passez une oui, excellente journée Félicitations encore hein. Bah écoutez, merci beaucoup, vous avez illuminé ma journée <rire> donc, ah oui, la soirée, excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est ça, à, à force de jouer à vos jeux, vous savez, c'est fatigant, le temps il passe vite, etc. Même s'il y a trop de maintenance, enfin bref. Ah oui, mais vous m'avez pas donné le mail Non, j'allais vous le donner. Ah, vous êtes incroyable, vous m'avez sûrement une augmentation, je pense. Oui, bon, on verra. Donc, le premier, ça sera service client. Service client, d'accord. Uh, at Bandai Namco. At Bandai Namco. Ah, l'arobase, genre le, le A entouré oh. d'un cercle. Ok, ok, so moi j'appelle ça un euh, e robot. ENT, tout attaché à Bandai et Namco. Et le deuxième, ça sera accueil.docsit. Donc D-O-C-K. D-O-C-K. D, D comme Dominique. D, -O -C -K. D comme Dominique, vous vous appelez Dominique Non. Ah, bah peut-être, ça aurait pu. Oui, ça aurait pu être dimanche aussi. Site, donc S comme Sophie, I, T comme Thomas. Donc Site comme un site internet en fait. Euh, comme un site internet, ok. I ouais. comme Isabelle, T comme Tristan et E comme Emmanuel. Arrobas comme bah... bah là j'ai pas d'idée là Parfait Un énorme merci à vous Et bah ben, je vous en prie, passez une bonne soirée Passe une bonne soirée. Merci c'est ça Au bye. revoir En tout cas j'espère que ce petit best-of vous aura plu Dans quelques semaines je sortirai sûrement une vidéo euh, On appelle la Toei Animation Dans le même style que cette vidéo là Et du coup bah comme d'habitude Si t'as aimé tu mets un j'aime, si t'as pas aimé tu mets rien N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo, bye